Alors, moi, je vais vous prendre euh, par rapport à ce que vous dites. Vous dites, on étudie les besoins. OK. Alors, moi, euh, je suis députée européenne, mais provenant de France. Il y a un projet qui fait Midcat 4 et qui fait l'éridant. Je prends l'éridant dans la vallée du Rhône. Il y a déjà un tuyau qui est utilisé à même pas 40%. Et on veut construire l'éridant, donc c'est dans les projets d'intérêt avec des financements européens. Donc je dis, le besoin, qu'il évalue Deuxième chose, vous dites, on fait une relation coût-bénéfice très, très, très stricte. Très bien, quand je regarde, c'est j et quand on regarde, il y a énormément d'industriels qui sont dans cette structure. Donc qui fait l'évaluation coût-bénéfice Troisième chose, ce que me disait mon collègue, les scénarios. Alors moi je vais vous demander sur les cinquante trois projets qui sont éligibles. Est ce que vous avez fait une étude d'impact sur le climat? Parce que moi, écoutez, avec le Turmes, on fait le rapport sur la gouvernance, on vote trente cinq d'énergie renouvelable et trente d'efficacité énergétique, l'Europe s'est fixé des objectifs et en même temps on va choisir cinquante trois projets enfin on va les choisir, disons qu'ils sont dans cette liste, est-ce qu'il y a véritablement une étude d'impact sur le climat Est-ce que vous avez fait une étude d'impact en fonction de ce qu'avait proposé la Commission sur 30% d'efficacité énergétique Vous voyez qu'on ne peut pas voter une liste s'il si y a une inadéquation entre les objectifs européens et, vous voyez, toutes ces infrastructures qui, comme le dit Madame Van Brent, ce ne pas des infrastructures sur deux ans, c'est 40 cinquante ans, une fois qu'on les a faites. Et vraiment quelque chose de très pratico pratique. Vous avez indiqué qu'il y a eu vingt dossiers qui ont été enlevés. Est ce que vous pouvez les citer lesquels? Et quand j'ai regardé la liste, il y en a neuf autres qui ont été rajoutés. Est ce que on peut savoir pourquoi il y a eu vingt projets qui ont été enlevés de la liste, lesquels, et pourquoi vous en avez rajouté neuf autres? dont des steps, parce qu'ils n'étaient pas dans la première liste. Voilà, c'est précis, concret, et j'attends vos réponses. Thank you much. Euh... Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai entendu un discours bien construit, mais maintenant, je veux des preuves. Quand vous me dites, euh, on a fait évaluer nos projets par rapport aux objectifs du climat, fournissez-moi l'étude. Parce que franchement, J'aimerais bien voir l'adéquation entre ces études avec d'énormes infrastructures et les objectifs du climat. Parce que moi, j'ai une autre étude E3G, qui est une étude indépendante et qui dit que ça ne marche pas. Donc, j'aimerais bien avoir l'étude euh, de la Commission. Euh, ensuite, euh, le souci qu'on a, c'est les conflits d'intérêts qu'il y a. Enso, G, c'est quand même eux qui font des propositions d'infrastructures. Okay. Et quand on regarde... La constitution de Enso, eh ben vous avez énormément d'industriels, vous avez des, des Enagas, vous avez la Belge Fluxik, etc., qui, et qui portent 75% des projets du PIC. Donc, thank euh, you, Madame, thank you very much. That's all, That's all from...